A lumberjack, or logger, un bûcheron, Related to the word for a small log, une bûche. A large log, or tree trunk, un tronc. The forest, la forêt. To cut down a tree, abattre un arbre. Lumberjacks cut down trees. Les bûcherons abattent les arbres. With an axe, avec une hache. I'll cut myself a log. Je vais me couper une bûche. To get by or manage, se débrouiller. Débrouillez-vous. Shift for yourself. That's to say, struggle with it yourself. Monsieur, monsieur, monsieur! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, y a-t-il du bois ici? Y a-t-il du bois ici? Oui, je veux du bois. Monsieur, c'est une forêt ici. Une forêt, oui, oui. Une forêt est pleine d'arbres. Mais je ne veux pas un arbre, je veux du bois. Alors, prenez un des troncs si vous voulez du bois, monsieur. Débrouillez-vous, débrouillez-vous! Un tronc? Mais le tronc est trop grand! Alors, coupez-le si vous voulez seulement une bûche. Le couper? Avec quoi? Avec une hache, monsieur. Une hache. Et je ne peux pas le couper pour vous. Je dois abattre cet arbre. Attends, vous allez abattre cet arbre, pauvre petit arbre. Pourquoi? Parce que je suis un bûcheron. Les bûcherons abattent les arbres. Alors, coupez-vous une bûche et allez-vous en. Je, je dois me couper une bûche moi-même. Oui, débrouillez-vous. Bon, je vais essayer. Les bûcherons abattent les arbres. Lumberjacks cut down trees. Une hache, an axe. La forêt, the forest. Débrouillez-vous. Shift for yourself. The blunt end of the axe. Le dos de la hache. The sharp end, le tranchant. From trancher to slice. I've cut myself. Je me suis coupé. A saw, une scie. Tout ça, scier. I'll help you to saw the log. Je vous aiderai à scier le tronc. When I finished cutting down the tree. Quand j'aurai fini d'abattre l'arbre. Quand j'aurai fini translates literally as When I will have finished. Non, pas le dos de la hache, le tranchant. Le tranchant, le dos? Oui, le dos, Touché. Vous voyez, ça ne coupe pas, ça ne tranche pas. Ah non, ça ne tranche pas. Ça, c'est le tranchant. Ça tranche et ça coupe. Ça tranche. Touchez pas. Yo, monsieur, coupé. Oh, ce n'est rien. Ce n'est pas grave, ça. Mais faites attention, hein? Une nage peut être très dangereuse. Ah oui, très dangereuse. Ce serait peut-être mieux de scier le tronc, après tout. Scier le tronc? Oui, scier. Pousser, tirer, pousser, tirer. Oh, je comprends! Pousser, tirer, pousser. Avec une scie, monsieur. Une scie? Ça, c'est une scie. Ah bon? Pousser, tirer, pousser, tirer. Je vous aiderai à scier le tronc? Quand j'aurai fini d'abattre l'arbre? Je vais scier le tronc. Poussez! Tirez! Poussez! Le tranchant, the sharp end. Je me suis coupé, I cut myself. Une scie, a saw. Scier, to saw. Quand j'aurai fini, when I will have finished. I'm in a hurry, je suis pressé. Think of, I'm pressed for time. Together, ensemble To do something together, faire quelque chose ensemble. This side, ce côté-ci. That side, ce côté-là. Weak or feeble, faible. The opposite of fort, strong. Fort ou faible, strong or weak. To melt, fondre. A fondu is something which has melted. But, of course, wood doesn't melt. Le bois ne fond pas. Attendez, monsieur, il faut être deux personnes pour scier le tronc. Je ne peux pas attendre, je suis pressé. Poussez! Tirez! Poussez! Arrêtez, je vais vous aider. Prenez ce côté ici de la scie et moi ce côté-là. Et nous allons scier ensemble. Scier ensemble. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Bon, allons-y. Oh non, ça ne marche pas. Vous êtes trop faible. Oui, je sais que je suis faible, mais j'ai besoin de bois. Je suis pressé. C'est tout le bois qu'il vous faut? Oh, oh non, non, plus petit. Comme ça? Non, plus petit, mais vite, vite, Comme ça? Beaucoup plus petit, mais vite, je suis pressé. Comme ça? Oh, plus petit. Mais je ne peux pas scier un tronc, si que ça? Et pourquoi êtes-vous si pressé? Parce que ça va fondre. Monsieur, le bois peut casser, mais le bois ne fond pas. Je sais que le bois ne fond pas, mais c'est parfait, ça va, c'est parfait. C'est tout le bois que vous voulez? Oui, parce que ça va fondre. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui va fondre? Ma sucette. Votre sucette? Oui! <rire> Ma sucette, pauvre petite sucette. <rire> en voulez-vous? Mm. Je suis pressé. I'm in a hurry. Ensemble, together. Faible.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 Ma Sucette, pauvre petite Sucette, en voulez-vous? Mmh.